en Train de commettre l'erreur actuellement, là, l'irréparable. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Aïe, cœur, tiens, partagez. Et là, je comment vas-tu, mon frère Léo Nebou Comment vas-tu, frère Là, ici, là, respect. Partagez. Partagez. Folie à Donc, je serai pas long. De passage, je remercie la communauté internationale dans son ensemble, même s'il y a l'hypocrisie dans les actions, l'hypocrisie dans les comportements. Mais je ne resterai pas sans remercier la communauté internationale qui a eu aujourd'hui à signaler cette façon d'agir. Voilà, cette, im cette, cette image, l'image de l'armée en train de circuler dans les rues de selon le boucle des boucles, des médias étrangers qui ont fait passer ces images. Pour les gens, là, ils n'ont pas de satellite. Pour les Doumbouya et ses partisans, ils n'ont pas de, de, canaux de, de canaux de communication. Eux, ils pensent que on, il faut envoyer des caméramans, envoyer des photographes pour que l'image fuite ou l'image sorte. Non. Essaie de comprendre. Mais le problème est que nous avons vu aujourd'hui les images sur les télévisions étrangères en train de passer. C'est-à-dire, les gens sont. Les militaires dans les rues de Conakry. Quelque chose qui n'a pas du tout été apprécié par la communauté internationale. Mohamed Sako, comment vas-tu, mon ami, à moi Et ce que j'ai entendu à travers ces médias-là sont largement suffisants. C'est à cause de ça que je dis, et je dis à n'importe qui, que ce qui s'est passé aujourd'hui-là est largement, est largement, largement réussite. Je voudrais dire à un monsieur personnellement, euh, un monsieur à qui j'avais beaucoup de respect, un monsieur à qui j'avais de, beaucoup de considération. Monsieur, parce que moi je n'aime pas, moi je, je n'aime pas et je ne sais pas contourner le nom de quelqu'un. Voilà, au lieu que Yann Tomala, monsieur, comment il s'appelle, Mansa Bilali. Mansa Bilali, qui est venu sur les réseaux sociaux. Il y a de cela plus de 5 ans, 7, 5 ans avant nous. Mais je pense que tu n'as pas tiré une leçon de tes passages au niveau des réseaux sociaux. À peine même, tu as 10 personnes, 20 personnes qui te suivent. Mais tout ce que tu dis là, c'est pour nous attaquer. Moi, c'est les gens qui me j'ai dit aux gens d'arrêter de me parler de ça, de m'envoyer tes vidéos. Tu as fait une vidéo aujourd'hui, là. Tellement que tu es bête. Je dis comme ça. Tiens, je te dis grand frère, mais tellement que tu n'es pas intelligent, tu es bête. Tu remercies, tu remercies l'Axe. Tu dis merci à l'Axe de, de ne pas avoir sorti. Et vraiment, Bambeto vraiment, tu les remercies. Et vraiment, ils, ils ont compris. Ceux qui sont assis derrière le téléphone en train de dire aux gens de sortir, Faire comme ça. Tu n'es pas intelligent. Oh, là, tu n'es pas du tout intelligent. Tu n'es pas du tout intelligent. Est-ce que tu vois Sinon, franchement, franchement, je le dis sincèrement, tu as vu les militaires là aujourd'hui, tu penses que c'est une image J'ai commencé par l'introduction là pour te répondre. L'image qui s'est passée, l'image en boucle de l'armée dans les rues de Conakry là, l'image là, ça ne donne pas une belle image à Dumbuya et à tout son groupe. Et ce que tu ne sais pas mon frère, nous sommes dans une junte. Ce n'est pas une république. Donc personne ne peut supporter un militaire qui s'est attaqué à la démocratie, qui s'est attaqué à une république. Tu es le seul avec ta bande qui peut supporter ou parler de quelqu'un qui s'est attaqué à la démocratie, qui s'est attaqué à la paix. Tu parles de paix, vive la paix, vive la paix. Personne n'a créé ce désordre. Tu as quitté la Guinée depuis 2003. Quand on t'en en Guinée aujourd'hui, tu ne vas même pas reconnaître les lieux. Au lieu de venir attaquer les gens, il faut faire... chercher un sujet, tu viens, tu dis. C'est mieux comme ça, mon frère. Comme moi, je ne sais pas compter le nom de quelqu'un. J'ai dit ton nom en Sabilali. Il faut éviter de nous attaquer. Prends un sujet, il faut faire débat. Il ne faut pas dire qu'ils sont assis derrière le téléphone, ils sont dans les. Toi, tu es où, tu es à l'étranger, tu n'es pas à Conakry. Voilà, si tu cherches un moyen pour rentrer à Conakry. Il faut dire à Dumbia ou à Amara, ceux qui payent les petits communicants pour insulter. Donne l'argent, tu vas rentrer toi, à Conakry. Tu es en Allemagne depuis comme plus de, 20, plus de 30 ans, tu es en Allemagne. Tu n'es jamais retourné en Guinée, même une fois. Excusez-moi. Là, c'était entre parenthèses. Voilà ce que Dr. C'est que Voilà ce que docteur, docteur, voilà, docteur, euh, docteur Goulesi a dit. Regardez Docteur Gouressi, c'est lui, le voilà. C'est Gouressi. Vous le connaissez. Homme politique, un cerveau. Policier des policiers, il a été très clair. Selon Docteur Sekou Gouressi, la peur des armes a une durée plus courte qu'une transition. La peur. Sekou Gouressi dit la peur des armes, à une durée plus courte qu'une transition. C'est comme dans un foyer ou dans une famille. Quand tu harcèles, tu provoques, tu attaques, c'est-à-dire tu, tu fatigues quelqu'un. Il te dit que vraiment, c'est largement suffisant. Ça, ça suffit maintenant. Tu m'as poussé jusqu'au mur. Je ne peux plus passer ici. Donc, c'est à son tour maintenant de répliquer. Aujourd'hui, là, c'était la sommité, le sommet. Sortir toutes les armes comme ça, là. Oui, donc, diront qu'au temps c'est là. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, la personne ira à un dialogue. Si vous avez pu sortir les armes, si vous avez pu sortir l'Arsenal contre le peuple de Guinée, alors, je ne vois pas le représentant d'un peuple de Guinée qui ira à la dit. qui ira après rencontrer quelqu'un je le répète encore une fois voilà pourquoi j'ai commencé par remercier la communauté internationale parce que c'est que le, les reportages que j'ai entendus aujourd'hui là malgré avec le football moi j'étais satisfait de la manifestation parce que Aujourd'hui, nous avons prouvé encore une fois à ceux qui pensent que Doumbouya va rester au pouvoir. Ceux qui pensent que Doumbouya, parce que le problème se trouve à un seul niveau. L'incompréhension entre d'autres et moi, c'est à ce point-là. C'est que Doumbouya n'a nullement l'intention de quitter le pouvoir. C'est le point focal. Voilà le point sur lequel je me base. C'est-à-dire, j'ai pris Doumbouya, je l'ai mis dans, dans tous les sens. Quand j'ai vu ce, ses idées, sa façon de faire, ses observations, ce qui tourne autour de lui, la façon dont il nomme, il recrute, je me suis dit que ce monsieur-là ne veut pas quitter le pouvoir. Je l'ai dit depuis, ça fait cinq mois comme ça. Et voilà, aujourd'hui, j'ai raison. C'est le pourquoi j'ai dit qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Vous avez vu ce qui est affiché, non Qu'ils vont faire une, deux routes, deux fois deux, la corniche. Une gente militaire, une gente militaire veut faire deux fois deux corniches, les routes au niveau des corniches, là, deux fois deux. Jusque là, là, là nous sommes comme ça, là. Allez-y à la RTG. Demandez s'ils sont payés à la RTG. Ceux qui n'ont pas pu payer, deux fois deux, ceux qui n'ont pas pu payer les fonctionnaires, ceux qui n'ont pas pu payer les étudiants pendant neuf mois. Ceux qui n'ont pas pu payer les étudiants pendant neuf mois, neuf mois les étudiants, les boursiers, neuf mois. Si vous voyez qu'ils payent les étudiants à Conakry, c'est pour éviter les manifestations. Ceux qui n'ont pas pu payer les fonctionnaires, demander aux fonctionnaires pendant le rabat le, le dernier mois là, c'est le commune juge de reçu le salaire. C'est eux qui parlent de, de, de, de cornice deux fois deux. Ceux qui ne peuvent pas maintenir le courant 24 heures sur 24, vous parle de route 2 x 2. Tous les projets, tous les projets routiers que vous voyez comme ça, là, est-ce que vous, vous les entendez parler de ça maintenant Parce qu'au départ, ils ont voulu montrer aux gens qu'ils ont eu certains financements pour faire les routes. Et pourtant... Nous avons posté les financements au temps du procès à Parce que je le dis et je le répète. Le gouvernement du professeur Fakonde avait fini d'obtenir, de monter les projets, souscrire et obtenir les financements avant qu'il y ait le coup d'état. Les gens ont attendu que tout soit fini, tout soit condensé, tout soit mis sur rail. Ils ont attendu que tout soit obtenu, tous les budgets, tous les financements soient obtenus. Ils ont fait les coup d'état. Voilà le sens de la malhonnêteté. Si Doumbouya avait attendu que tous les projets, non, que tous les projets là ne soient pas financés, il n'y avait aucun projet financé, aucun projet monté, on vient comme ça, on attaque le pays, comme le, le temps de Dadis, comme ça. Si c'était le temps de Dadis, la femme de Dadis a pris le pouvoir, elle avait pas d'argent. Je vous le jure, c'est le saint Coran, Je vous le jure, Doumbouya, malgré que la population est complice Dumbiala n'allait pas faire deux mois au pouvoir. Mais le bandit a attendu que tous les projets, tous les financements soient obtenus. Je ne sais pas si c'est le club, s'il avait des informateurs dans, dans des personnes qui avaient les.. cest tous les dossiers. Matou, comment vas-tu Tous les dossiers dans, dans le gouvernement. Informateur Dumbia a dit, bon, c'est le moment où nous avons obtenu tout l'argent. Tout est financé maintenant, tout est là. Donc, hein, vous pouvez attaquer. Quand, quand, quand, les, quand les bandits sont arrivés, vous avez vu ce qui s'est passé, ils sont sont attaqués à la Banque centrale. Le stock d'or, de diamant, tout ce qui était argent, devises. il y avait un stock de salaire de 11 mois à la Banque centrale. Ils ont tout pris. Ils ont fait les premières fêtes dans cet argent-là. Regardez aujourd'hui. Si Doumbouya n'avait pas du tout trouvé tous ces projets-là, vous pensez que les fanfaronnats des comportements qui sont en train de faire actuellement, ils pouvaient le faire Non Ousmane, comment vas-tu Niquez, comment vas-tu N'allez pas le faire. C'est à cause de Dr. Gouret qui dit la peur des armes-là est plus courte que la transition. Parce que pour eux-là, tous les ministres qui attaquent les gens, c'est-à-dire, aucun n'a peur. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un monsieur qui a pris soin de désarticuler l'armée. Il y a un monsieur qui a pris soin d'imiter les vrais militaires. Il y a un monsieur qui a pris le soin de désarmer les forces, les vrais militaires. Je ne dis pas les femmes qui sont dans les camps, hein. Moi, je ne dis pas les femmes qui sont dans les camps, là. Moi, je les appelle les femmes. Si c'est pour montrer les muscles là, à la population, là, oui, ouais, ils savent le faire, comme ils l'ont fait aujourd'hui. Les épouses, les femmes, moi je ne les appelle pas militaires, hein, les femmes. Parce qu'elles fait Parce que hey, si vous voulez prendre Doumbia là vous n'avez pas besoin du débat de quelqu'un. Mosso, ce sont les femmes qui sont dans les camps. Les femmes. Je dis bien les femmes. Albert Mosso, personne n'est garçon. Sinon, quelqu'un ne peut pas venir couper vos primes, couper vos dotations, vous êtes assis, bouche bée. Vous préférez qu'on dise à une manifestation, on vient vous distribuer 1 200 000, 300 000. Vous, militaires guinéens, qui avaient des primes de 500 000, d'autres des primes de 800 000, d'autres des dotations de 3 sacs de riz, d'autres avaient le sucre et l'huile, on vient, on coupe tout ça là. Vous n'avez que votre simple salaire. Vous n'avez pas peur de Dieu. Le peuple souffre aujourd'hui. Le sac d'engrais coûte entre 500 et 650 000. Un sac qu'on vendait à 200 et quelques mille. Allez-y partout en Guinée. Le sac de riz qui se vend de région en région. Les prix diffèrent de région en région. Vous êtes assis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous les, nous les, nous les simples citoyens hein? Simple citoyen, désarmé, on prend tout un camp militaire, des camps, des militaires, on, on, on vous verse dans les rues. Vous, vous n'avez pas honte de... de vous avez vos, vos canaux comme ça là. Hein Vous n'avez pas honte, hein Vous n'avez pas du tout honte. Vous, vous pensez que les passants là qui vous regardent là, les passants qui vous regardent là, est-ce que vous savez ce qu'ils pensent de vous Les passants, les piétons qui barçaient entre vous là. Vous nous avez trahis. Tous les passants le disent. Vous nous avez, Dans les tête. C'est un problème d'esprit. Vous nous avez trahis. Vous nous avez abandonné. Comment est-ce qu'un jeune de 39 ans qui a passé tout son temps en Occident, presque, il n'a rien foutu. Il est rentré dans ce pays-là avec, avec 4 000 euros. Aujourd'hui, lui, il vient, il prend le pouvoir. Il est en train de s'enrichir. Des montres de... 200, 300 000 euros. Presque le budget de, de presque plus de 20 regroupements. Plus de 20, c'est-à-dire, tu prends une montre de Dumbuya de 400 000 euros. Une montre, une montre de 400 000 euros. Une, des, montres, de, des montres de 200 000 euros, de 300 000 euros. C'est le projet qui prend une seule montre de 300 000 euros. Qui peut, qui peut financer beaucoup nos mamans-là, des projets de plus de 200, 300 groupements en Guinée, lui porte une seule montre, quelqu'un qui est rentré en Guinée avec 3000 euros ou 4000 euros, vous les militaires, vous êtes fiers de vous, vous vous êtes là C'est ce que c'est que dit, il a parfaitement la peur, la peur, c'est que dit que la peur des armes est plus courte Qu'une transition. Qu'une transition. La peur d'armes là, c'est jusqu'à un niveau. C'est à cause à t'a disait que personne n'a faim à Konakri. Le jour où vous aurez faim là, vous allez sortir. C'est parce qu'actuellement, là, ils ont un système qu'on appelle le système soviétique. On appauvrit la population. On crée la faim. On crée, on crée la faim, on crée la souffrance. Et quand il y a des mécontentements, on donne des liestres de biais. C'est un système militaire connu de tout le monde. Si vous ne le savez pas, là, moi je vous le dis, beaucoup le savent, c'est un système des dictateurs. C'est un système, ça c'est un système des personnes qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Quand on prend le pouvoir par les armes, on appauvrit la population. On crée la faim. On crée, le, ça dire, on crée la faim, on, on crée... C'est-à-dire on, on crée tout ce qui peut fatiguer la population. Lorsque vous voulez revendiquer, on fait semblant de vous aimer. C'est-à-dire qu'on vous fait croire qu'on vous aime. On vous donne 200 000, 2 millions, 3 millions. Ou bien on organise des séminaires pour vous occuper. Pendant ces séminaires-là, vous êtes payé. On vous donne par séminaire, on vous donne 200, 300 000 par séminaire de 2 ou 3 jours. Façon de vous occuper pour ne pas que vous parliez de cette souffrance. Ça c'est un système militaire. Renseignez-vous. Allez-y lire les révolutions. Vous allez comprendre. C'est comme ça on gère un peuple, un peuple qui n'est pas conscient, un peuple qui ne voit pas du tout, un peuple qui fait sa mandette aveugle. Sinon vous souffrez. Sinon vous vous souffrez. Vous souffrez très bien. Donc la peur des armes a une, a une durée plus courte que la transition. Je vous dis, moi je vous mets en défi, je le dis encore aujourd'hui. Dumbuya dont vous pensez, c'est-à-dire que ça, Dumbuya, pour Dumbuya, ou, ou tous, je laisse Dumbuya, ces partisans qui pensent que si aujourd'hui les gens se permettent de faire des villas, ils n'ont pas peur. Moi, ah, j'ai pris l'exemple à partir de là. Mon observation, la première observation de Benito est partie de là. Les Amara n'ont pas peur de faire des châteaux. Les Amara n'ont pas peur d'acheter des parcelles, faire des écoles privées. Ils n'ont pas eu peur. Il allez-y à Alésia Farana à l'a sortie Il a tapé un château, il Ils n'ont pas peur. Hein. Quand vous voyez des comportements comme ça... Hein? Ça ne vous tique pas Ce comportement-là ne vous dit rien Absolument rien Quand vous avez... Quand, comment il s'appelle là Lorsque Babila, le journaliste, avait dit devant tout le monde que les villas qui poussent, les états qui poussent à qui là, Ce n'est ni pour le journaliste là, ni pour lui, ni pour le pauvre enseignant. Ou bien les, les châteaux, les étages qui poussent vers la corniche Cameroun quand même. C'est pour qui? C'est pour un pauvre journaliste? Est-ce que c'est pour un pauvre journaliste? Non. C'est ce que Badra dit. C'est une réalité. Quand vous voyez les gens oser acheter les, les, les narcotrafiquants, celui qui bat Mara et autres, achètent, les gens là, achètent des parcelles sans se gêner, en plein cœur de Conakry, cela ne vous dit absolument rien C'est parce qu'on les a dit, si nous restons soudés, on est ensemble, c'est que nous allons garder le pouvoir. Ce sont l'ambassade, ma première dame, tu Nous allons garder le pouvoir. C'est ce qui s'est dit, c'est ce qui se sont dit entre eux là-bas. Mais nous, nous allons vous faire démentir ça. Tous, tous ceux qui connaissent la fin des dictatures, tous ceux qui connaissent la fin des, des gens savent, les signes arrivent. Les signes arrivent. Ceux qui arrivent comme ce sont des signes de la fin. Ce n'est pas parce que les Maroins ont dit autre, là, mais ça se voit. Parce que la fin, là, quand la fin arrive, tu deviens sourd, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu ne partages pas, tu refuses. C'est ce qui m'est arrivé au professeur Fakodé. Je le dis sincèrement, c'est notre papa. Quand la fin d'un pouvoir arrive là, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas, tu ne partages pas. C'est-à-dire, tout est toi. C'est-à-dire, tout, tout est résumé en toi. Tu te dis, c'est fini. Quand cela arrive, là, quand vous voyez ça, c'est que c'est fini. C'est que c'est terminé. C'est Mori, Mori que vous, voyez, Mori Kondé que vous voyez comme ça. C'est un petit du quartier énergie. Un cancan. Mori était membre du FNDC. Mori a détenu l'argent de l'UNICEF. Mori, Mori est un petit avec ses maires qu'il a désignés, les maires de communes qu'il a désignées. Hein? ces maires-là décident d'électionner l'armée contre qui Contre un peuple désarmé. Mais quel honneur pour ce peuple là, pour ces militaires-là. Quel honneur. Quel honneur pour ces militaires-là. Un légionnaire, quelqu'un qui n'appartient pas à l'armée régulière. Quelqu'un qui n'a jamais appartenu à, à, à une unité dans notre pays. Alpha Condé a créé une unité d'élite parce que ses amis ont demandé, ah le terrorisme est partout, on va créer une unité là pour, pour sauvegarder en cas d'attaque terroriste. C'est lui qui est venu prendre le pouvoir devant vous les militaires qui ont appartenu à l'armée régulière. Vous qui, c'est-à-dire vous les militaires qui ont tout suivi, toutes les formations, vous les médias qui ont assisté à toutes les formations, partagez la vidéo. Personne ne se gêne. hein? Personne ne se gêne. Et puis, vous prenez le plaisir de sortir avec les armes. Mais vous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. La fin du gêne, là, c'est ça. Regardez nous les, nous, les, nous, les, nous les partis politiques qui sont en prison, ou bien qui sont, qui sont poursuivis. Aujourd'hui, nous sommes faits de rois. la caméra ma soeur chérie, comment vas-tu Aujourd'hui, c'est le RPG, c'est l'IFDG, c'est l'IFR. Regardez même vous, J'ai discuté avec Fama Kanté sur ça. Fama quand tu fais les, les reportage de France 24. Fama quand tu ne parle plus de la Guinée. Fama quand tu lui l'as compris. Il ne parle plus de la Guinée. Je lui ai envoyé un message. Il ne parle plus de la Guinée. Il ne parle plus de la politique guinéenne. Fama quand tu as compris que c'est une erreur. C'était une erreur. I'm good. I'm good, ma sister. Love. Fama quand tu lui l'as compris. Aujourd'hui, Fama quand il fait le reportage, il, il prend les journaux de France 24 et autres là, c'est ce qu'il prend pour faire le reportage. Il ne parle plus de la Guinée. Vous avez vu, eh, eh, comment ça s'appelle là, eh, Fadiga de EV Guinée. Il était aux états unis pour entrer en Guinée. Regardez Fadiga, c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas sincères. Ils n'ont pas de conviction. Qu'est-ce que Fadiga faisait Fadiga partageait les vidéos de, de, de, de deux messieurs là, qui parlent en sous-sous là. Mais, comme il partait en Guinée, là, il a arrêté. Il est en Guinée. Est-ce que vous l'avez vu partager les, les, les, les débats de ces de, de, de deux messieurs à Soussou qui disent la vérité Les deux messieurs à Soussou disent la vérité. Mais ils partageaient. Ils cherchaient une porte d'entrée à Konaki. Il a arrêté de partager. Là à Konaki, ils n'osent plus partager. Fama Kanté, parce que Poma Kanté gagnait de l'argent avec qui Avec Manga Siribé. Depuis qu'ils ont créé un conseil d'administration au niveau de la DR. Un conseil d'administration. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez Fama Kanté parler Thank qu'ils sont morts, baby, Thank qu'ils sont morts. So est-ce que vous entendez Fama Kanté Est-ce que vous entendez Depuis que Mandjan a un conseil d'administration dirigé par qui <rire> Demandez à ma... Qui dirige le conseil d'administration de, de, de, de, de l'OGP Qui est le patron du conseil d'administration C'est un des conseils de Doumbouya. Tout est contrôlé maintenant. Depuis ça, Fama ne le sort plus d'argent et Fama ne parle plus de s'énerver. Fama ne fait. Vous avez entendu tout récemment la eh, eh KDR, le jeune frère de Malik sans frontières. Vous avez, entendu, vous avez entendu son jeune frère. Il dit qu'on est l'umbia. Ça ne va pas tout. La tranchon, ça ne va pas. La Toute sa vidéo jusqu'à la fin. Une vidéo, cinq minutes. Ah, ça ne va pas. La tranchon, ça ne va pas. Ah, lui-même. Voilà l'ensemble voilà des communicants vendus qui pensaient avoir de l'argent et autres. Les Yusuf Boundou sont rentrés. Il disait qu'il est Il est rentré. Il voulait même occuper le poste de ministre de la Justice. Le voilà. Est-ce qu'il parle Tout ça là, c'est parce que ce n'est pas un administrateur. C'est un militaire de surcroît, un légionnaire français qui n'est si il y a des militaires français qui sont allés à l'école, qui sont intelligents, qui sont des vrais soldats, mais lui, il a parti à la Légion étrangère, et en même temps, il n'a pas été très bien formé. Quand il est arrivé à Conakry, on était obligé de le former. C'est parce que seulement on voulait la, la cette, cette unité. Dans les conditions normales, c'est soit c'est Alia qui devait prendre, Alia, c'est Alia qui devait prendre euh, euh, cette unité ou bien Kondiano, il est là-bas, Kondiano était là-bas. Si ce n'est pas Kondiano, c'est qui Il y a le, euh, le capitaine Koyvogi, si ce n'est pas lui, euh, mais comment il s'appelle Bangoura, le petit Bangoura. C'est eux qui devaient prendre cette unité-là. Ils sont les enfants des héros qui sont passés dans lance à côté. C'est les académiciens, c'est les gens qui ont fait l'armée, c'est les gens qui ont fait la Guinée, c'est les gens qui connaissent la Guinée. On prend parce que seulement on voulait mettre le chapeau un malinqué qui a envoyé cet individu. Maintenant, d'aucuns okay, nous diront que non, c'est parce que Dieu a écrit qu'il va être présent. Parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre un chef de la junte et un président. Ils ne connaissent pas. Non, ils ne connaissent pas la différence hein, entre un président et un chef de la jeune. Ils ne connaissent pas. Pour eux là, tout est président. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Donc, à attendant là, prenez le titre de la vidéo là. Prenez. Ce que le docteur Sekou Gouressia a dit, Condé, prenez, réfléchissez, arrangez vos mémoires. Ce qu'il a dit, la peur des armes a une courte durée, a une courte de plus qu'une transition. La peur des armes, là, c'est jusqu'à un niveau là, vous avez peur des armes. Arriver à un moment là, c'est fini. C'est trop rapide même. Les armes résident devant les armes. Vous comprenez? Donc, oh, c'est vous. Le voilà. Papa, nous garde respect. C'est vous, vous qui vivez dans petits rêves. Sinon, les deux sont comptés. C'est presque fini. Ne vous en faites pas. C'est terminé. Attendez. On m'a envoyé quelque chose. là. Je ne sais pas c'est quoi. Le témoin. Voilà l'arrivée de l'arrivée arri, de Madix sans frontières. On dit c'est Madix sans frontières qui arrive à l'aéroport. Il a été accueilli par des jeunes quoi. On prend l'argent. Bon, voilà. On dit Madix voilà. Madik était à l'arrivée de Madik à l'aéroport AST de Doumbouya. Non, oh, ils ont même filmé ça, quoi. C'est-à-dire, des jeunes ont déplacé depuis qu'on à à Madik sans frontières. Eh hey, Dieu Qu'est-ce que le... Non Yeah Non En tout cas, merci, Nous fous. Bon, Je voulais te prendre, mais demain, maintenant, dans un direct, s'il te plaît. Laisse, demain, je te prends. Donc, portez votre excellente nuit, que la nuit vous porte conseil. En tout cas, moi, je demanderai à tous ces fonctionnaires, tous les fonctionnaires, vous qui êtes restés sans être avec la transition-là, vous ne l'avez pas fait à cause d'Alpha Collé, vous savez absolument qu'une transition peut griller la carrière de quelqu'un. Vous savez très bien qu'une junte n'est pas une sécurité. Vous savez très bien qu'une junte n'est pas l'ami de, des bons travailleurs. Tous ceux qui ont profité, les gens qui ont profité de cet instant pour être, regardez, pour être avec lui. Aujourd'hui, moi je ne dis pas les noms des gens là. Sinon, il y a beaucoup de ces cadres là qui nous écrivent. Il y a beaucoup de ces cadres là. Dieba, je te prends demain, on peut faire le direct ensemble demain, Dieba, je te promets. Euh, il y a beaucoup de ces cadres là aujourd'hui qui entrent en contact avec, avec des faux comptes. On, on accepte qui ont le regret d'avoir travaillé avec Doumbouya. Est-ce que vous comprenez Je vous le jure, quand, parce que nous n'avons pas les mêmes positions, sinon, franchement, si on vous passe un directeur national, un inspecteur régional, ou bien un inspecteur, il vous explique que depuis qu'il a été nommé, il a fait cinq mois, six mois, il n'a pas eu de budget. Parce qu'on l'a dit au départ, que Là où il va, là, il a négocié. Lui-même, il a négocié. On dit, quand tu arrives là-bas, là, il là, y aura un budget. Tout sera autour de toi. Beaucoup ont rêvé comme ça. On les a nommés. Ils se sont battus. D'autres ont donné de l'argent. Mais je vous le jure, c'est quand ils ont fait un ou deux mois, ils ont compris que même parler de budget, là, était un problème. Et alors, ils, ils, ils ont déjà accepté Ils ne peuvent plus quitter. Ils ont été nommés par un décret. Si démission, c'est un problème. Parce que démission aussi, c'est un problème. Tant que porté au très bien, on se reprend demain. C'est à cause ça que je ne condamne plus trop certains fonctionnaires qui ont accepté. Mais vous, qui, vous parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui là, aujourd'hui, beaucoup de ces fonctionnaires nous donnent raison. Ils nous donnent raison beaucoup. Beaucoup même. Je vous dis, beaucoup nous donnent raison. Dans l'affaire de Gente, là, si, si eh, mon jeune frère et moi, Damaro, voulaient de l'argent, on allait avoir beaucoup d'argent. Fatou Nieloui, Mamour Sila, on allait avoir beaucoup d'argent. Tous les petits blogueurs qui parlent, là, le CNRD, c'est eux qui ont cherché des relations avec le CNRD. Ce n'est pas pour se vanter, hein. c'est eux qui ont cherché des relations avec le CNRD. Pour avoir euh, dit, mais nous, on nous a contactés, ils sont passés par des gens. Vous connaissez la suite. C'est après qu'ils se sont attaqués à nous. Ils ont payé même des gens pour aller créer des sites là-bas pour nous arnaquer. Là, moi, je suis Ma page fonctionne très bien. On m'a une autre page a un problème. Donc, tu peux, nous, tu peux cliquer ici là pour qu'on pour qu arrange ça. Moi, ma page fonctionne. On m'envoie email. On dit tel, tel, tel. Je n'ai rien dit. ça. Ça me faisait rire, quoi. Nous avons subi tout ça, là. Des 10 000 à 15 000 dollars, ils ont proposé à beaucoup parmi nous. Mais, on est resté comme ça. Donc, vous qui restez, vous avez vu, ils sont à la fin Donc, vous aussi, concentrez-vous. Ceux qui sont partis là, c'est des gens qui n'ont pas pu se retenir à cause d'argent. Aujourd'hui, Gomu même qui est premier ministre là, il a des problèmes avec, avec Charouette. Vous avez écouté Charouette pendant sa conférence de presse Aujourd'hui, il y a des ministres qui ne se disent pas « bonjour » des ministres entre eux-là, ils ne se disent pas bonjour. Vous et moi savions très bien que celui qui doit faire deux corniches, corniche deux fois deux là, c'est quelqu'un qui peut payer ses fonctionnaires. Quelqu'un qui peut faire autoroute là, c'est parce qu'il peut payer ses fonctionnaires. Quand un chef de un gouvernement dit qu'il peut faire un château, c'est parce qu'il a de l'argent pour payer les fonctionnaires. Donc c'est le, le vent qui est dans leur bouche. Vous avez vu Alpha Condé Prenez l'exemple de Alpha Condé vous avez vu Alpha Condé, avant de faire Caleta, avant de faire petit déjà il y avait 11 mois de salaire qui était stocké. C'était même plus de 16 mois, hein? mais lorsqu'il a voulu organiser les élections pour ne pas qu'on se fout de lui, cher Kamala, depuis, le seul blanc depuis le Japon, lorsqu'il a voulu organiser les élections pour ne pas qu'on se fout de lui, il a pris une partie de ses salaires à programmer les élections. C'est lui qui a financé ses propres élections. Toutes les dépenses font propre. Il est resté 11 mois de salaire à la banque centrale. Ces connards là sont venus de prendre ça pour se distribuer. Donc c'est pour vous dire que quand quelqu'un vous dit qu'il peut faire autour de 2 fois 2, parce que c'est ce qu'ils ont dit, hein, qu'il peut faire deux 2 fois 2. Le courant qui a été fait par Alpha Codé, le bateau même qui était là, là, et ils pensaient que le bateau là était là gratuitement. Hein, C'est ce qui. Le bateau truc qui était là, là Et pourtant, on carburait. Le bateau a été payé par moi. Alpha Condé avait enlevé le budget du bateau, là, ils ont mis de côté. Ils sont partis prendre l'argent la Banque Centrale. Demandez à l'ancien gouverneur et l'acteur gouverneur, là. l'argent était là-bas. L'argent, le, le, le, la mensualité du bateau était là-bas. Alpha Condé avait tout prévu pour ne pas qu'on touche à la mensualité du, eh, à la mensualité du bateau les connards sont venus prendre l'argent là pour eux là, ils ont fait l'ambiance dedans même le stock de gazois et autres carburants qui étaient là là, tellement que c'était trop ils ont, donné au, ils ont donné au Mali vous connaissez la suite quelques mois seulement, il y a eu une crise de carburant et jusque là, il y a eu une crise de carburant parce qu'il y a des préfectures aujourd'hui le carburant ne se voit qu'au marché noir et puis le litre coûte combien 15 jusqu'à 16 000. ça se négocie entre 15 et 16 000, 20 000 Bonne nuit à tout le monde. Portez-vous très bien. Merci Boakabiro. Merci à tout le monde. Portez-vous bien. Je ne voulais pas que la vidéo là soit longue, mais il le faut. C'est tous ces exemples-là. Donc quand vous voyez les postes-là, nous allons faire autoroute 3 fois 4. Demandez-leur. Pourquoi on a pris l'exemple aujourd'hui de vous dire que les fonctionnaires ne sont pas payés à la RTG Les stagiaires qu'on avait promis là. Demandez d'abord, je laisse tomber, les jeunes qui ont été recrutés là, pour l'armée, la, pour là, qui sont en train de faire le start. Demandez. Certains ont commencé à parler parce qu'il n'y a pas de manger. Pour eux, là, quand ils partent, il y a manger, il y a tout. Demandez-leur. D'autres ont commencé à appeler les parents pour les envoyer de l'argent. Ils ont commencé à appeler les parents pour envoyer de l'argent. Demandez. Ceux qui sont à l'abbé, ceux qui sont à Zélekoré, à Cancan, renseignez-vous. Quand va faire autoroute 4 x 7, 20 x 3.